Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, en fait, ça sera une vidéo suite à une demande par rapport à Windows. Donc, et euh, c'était en fait une demande pour savoir comment modifier la langue au niveau de windows voilà surtout si en fait vous achetez un je sais pas un pc portable par exemple d'occas et que vous avez par exemple je sais pas de l'espagnol ou euh, c'est en anglais et que vous souhaitez le basculer euh, sur une autre langue telle que le français par exemple donc c'est tout à fait simple et ce que je vais faire c'est que je vous montre euh, par rapport aux différents systèmes de windows afin de pouvoir savoir euh, selon le windows que vous utilisez comment gérer cela donc on va pouvoir commencer donc euh, la manipulation elle est vraiment simple alors il y a première chose on va passer par Windows 7 donc euh, le premier euh, on va dire Windows 7 et Vista donc euh, l'un ou l'autre c'est la même manipulation. donc par défaut par rapport à certaines versions il suffit d'aller sur Windows Update donc il suffit d'écrire Update euh, ou euh, bien sûr d'aller dans le panneau de configuration afin de pouvoir le trouver sinon vous l'avez également dans démarrer euh, tous les programmes donc tous les programmes tout simplement et donc en étant sur ce point vous avez les mises à jour importantes qui sont disponibles et également les mises à jour facultatives donc dans la partie mise à jour facultative c'est là qu'on va cliquer et bien sûr ici vous avez toutes les langues euh, disponibles donc, euh, ou que Windows euh, va vous proposer par euh, par ailleurs. Donc euh, le fait d'être actuellement sur ce point, vous avez la possibilité de cocher bien sûr la langue que vous souhaitez donc chinois, allemand, anglais, euh, voilà, arabe, italien, en droit. Vous n'avez pas le français, vous faites le français, vous souhaitez que ce soit l'anglais, vous cochez l'anglais, vous faites OK. Et il suffit d'installer les mises à jour. Donc on voit bien que j'ai coché dans la partie facultatif une seule langue donc une mise à jour facultative sélectionnée et le fait de, la, de pouvoir l'installer ça vous permet de l'avoir sur votre ordinateur directement donc après cela bien sûr du moment que ça sera fait il suffit d'aller dans le panneau de configuration chercher la partie langue alors on va le chercher ensemble Donc voilà, c'est parti région et langue, il suffit d'appuyer dessus et vous avez la possibilité de pouvoir changer la langue que vous souhaitez, que ce soit au niveau du clavier comme au niveau du système. Et voilà, vous pouvez en fait à ce moment-là pouvoir mettre la langue que vous souhaitez et bien sûr pouvoir l'appliquer. Tout simplement. Alors. Donc on voit bien que actuellement le tout est en français il n'y a aucun souci sur ce point dans le cas où bien sûr vous ne trouvez pas les langues possibles dans la partie windows update il faut que vous partez en fait sur le site que je vous mettrai bien sûr de toute façon je mets tout en description pour que vous puissiez avoir plus de détails donc sur le site proji.sk donc ce site c'est un site de virtualisateur donc vous téléchargez l'exécutable virtualisateur que voilà on trouve ici Alors, je vais l'ouvrir déjà donc là ça me met bien évidemment que je n'ai pas besoin de, de ce programme afin de pouvoir changer de langue parce qu'il a détecté que j'avais la possibilité de pouvoir le faire mais voilà dans le cas où vous ne l'avez pas vous cliquez dessus vous ouvrez donc actuellement j'ai le français comme langue principale et après bien sûr sur le côté gauche vous avez les systèmes donc comme on l'a dit soit c'est Vista soit c'est Windows 7 il suffit de sélectionner la version que vous utilisez par exemple on va faire par exemple le Windows 7 64 et vous avez les packages des langues que vous pouvez choisir donc du moment que vous sélectionnez un des packages il suffit de le télécharger voilà et par la suite, en revenant sur la partie du programme virtualisateur, vous faites ajouter une langue et vous sélectionnez l'emplacement où vous avez téléchargé la langue en question que vous avez téléchargée et vous faites ouvrir. Du moment que c'est fait, euh, voilà, vous pouvez euh, la changer directement et mettre à jour la langue en question. Donc ça c'est au niveau de Windows 7. On va vérifier également par rapport à Windows 8 et Windows 10. Donc nous voilà en fait au niveau de Windows 8 et 8.1 donc c'est la même chose. Donc on va dire 8.1 plutôt, parce que je suis sur 8.1. Et euh, voilà, pour pouvoir effectuer un changement de langue au niveau de 8.1, il suffit tout simplement d'aller bien évidemment dans panneau de configuration toujours. Donc dans ce dernier, vous avez la partie langue, donc soit si vous êtes en petite icône ou en grande icône, sinon vous pouvez faire en catégorie et vous avez ajouter une langue. Donc on va se mettre dessus. Donc on voit bien que également sur ce dernier, euh, je suis en français. Voilà, donc euh, si on veut tout simplement ajouter une langue, il suffit de cliquer sur ajouter et vous avez la langue par ordre alphabétique bien sûr vous pouvez faire une recherche directement pour chercher au lieu de... voilà donc on voit bien que anglais est disponible je peux cliquer dessus voilà ouvrir et je peux sélectionner celui que je veux bien sûr si vous êtes déjà en anglais vous allez pouvoir chercher French pour pouvoir trouver français et pouvoir l'ajouter et en français, bien évidemment, vous avez, euh, voilà, donc, on va faire français, si ça veut bien. D'accord. Donc, euh, ça n'a pas répondu tel que, oui, parce que j'étais pas sur la bonne page. Donc, français. Et on voit bien qu'il y a plusieurs euh, choix au niveau du français. Donc, il y a français, Belgique, Canada, ainsi de suite. Donc France et France, c'est celui que on choisit tous généralement et euh, voilà donc euh, si ce n'était pas ou si c'est en anglais, vous sélectionnez France et France et vous pouvez appuyer sur le bouton ajouter tout simplement. Donc euh, voilà au niveau de Windows 8.1, donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué pour pouvoir le faire hein, contrairement à Windows euh, 7 ainsi que Vista entre parenthèses pour certaines versions il faut utiliser le virtualisateur. mais euh, sinon euh, ce n'est pas compliqué pour changer au lieu de modifier euh, ou installer tout un système avec la langue euh, française directement. Alors donc puisqu'on a passé de Windows 7 à Windows 8 et 8.1, on va passer à Windows 10 pour qu'on puisse vérifier cela. donc nous revoilà en fait au niveau de windows 10 et c'est le dernier qu'on vérifie donc sur windows 10 pour pouvoir changer la langue ce n'est pas compliqué non plus il suffit de cliquer sur le bouton démarrer d'aller sur la partie engrenage autrement dit paramètres puis aller sur heure et langue en appuyant dessus vous avez région et la langue donc, et dans ce dernier voilà donc pour l'instant comme on a voilà d'habitude d'utiliser la langue française c'est en français si c'est en fait avec une autre langue genre anglais ou autre il suffit d'aller sur ajouter d'appuyer sur français par exemple et voilà par exemple on va essayer un autre pour voilà pour mettre en place donc il s'ajoute dans la liste, on appuie dessus, on appuie sur option, et on appuie sur télécharger. Donc là il s'est lancé directement, donc on peut afficher la progression. Donc du moment que c'est téléchargé, bien évidemment, on revient sur la page principale. Donc, Région et Langue, Donc du moment que c'est téléchargé, complètement, vous faites définir comme langue par défaut. Bien évidemment, du moment que ce sera fait, une, un redémarrage est nécessaire afin que la langue soit appliquée d'une manière correcte et à 100%. Donc, je pense qu'on a fait le tour de Windows 7 Vista 8 et 8.1. Et en dernier lieu, voilà le 10, j'espère que c'est très clair pour vous et que ça va vous être surtout utile, surtout pour ceux qui l'ont demandé, n'hésitez surtout pas de poser des questions au niveau du commentaire, je n'hésiterai surtout pas d'y répondre, que ce soit pour... Bien sûr l'explication que je viens de donner au niveau de cette vidéo ou par par rapport en fait tout simplement à autre chose que vous souhaitez vérifier ou demander. Euh, voilà donc sur ce point je serai toujours disponible. Et j'espère en fait que tout cela vous a plu. N'hésitez surtout pas de mentionner votre avis et de laisser un pouce bleu si euh, voilà donc cette vidéo vous est utile. Et euh, si ce n'est pas le cas n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir suivre la vidéo. D'ailleurs, la, la prochaine vidéo en fait que je vais mettre, ça sera par rapport à une, voilà, un déballage de d'un nouveau produit que je viens d'acquérir en fait pour, bien sûr, améliorer la chaîne. J'espère que vous allez pouvoir le, le voir par la suite. Et je pense que sur ce fait, il me reste que de vous remercier de votre écoute et de votre attention. Et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien